Bonsoir à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'auteur de l'invité, le petit podcast du dimanche soir où j'ai un invité à côté de moi et où il va me parler d'un réalisateur qui a quelque chose de particulier pour lui. Et pour ce nouvel épisode, eh j'ai mon cher Mathieu qui est à côté de moi, le Bonsoir. mec au chapeau. Comment vas-tu eh bien, je vais très très bien dans cette ambiance feutrée et oui. cette voix de miel qui coule dans mes oreilles. Oui, parce que c'est bon à savoir, Mathieu trouve que j'ai une voix un peu de porn sexe en fait dans les podcasts. Ah mais euh, euh... oui <rire> et Surtout euh, que tu en utilises comme ça la, la belle musique boisée et cuivrée du jazz que tu nous ah, mets ah, oui. pour, euh, dans l'ombre des salles obscures. Excuse-moi, c'est un délice. Ah bah c'est parfait <rire> Le concept je vous le répète quand même pour les trois cancres du fond qui ne le connaissent pas En gros donc Mathieu est présent et il va me parler d'un réalisateur qui a quelque chose donc de particulier pour lui C'est pas forcément toujours le réalisateur préféré C'est peut-être juste un réalisateur avec qui ils entretiennent une relation un peu particulière Et au fur et à mesure nous allons découvrir Mathieu par rapport à ce réalisateur Et donc du coup forcément Mathieu tu te doutes bien, qui as-tu choisi Eh bien j'ai décidé de me pencher sur monsieur Jean-Pierre Genet. Un réalisateur français que beaucoup de monde connaît, mais en fait, assez peu de monde connaît véritablement la profondeur de la filmographie. Ah, c'est bien, c'est du français. Je crois que tu es le premier à choisir un réalisateur français de ce podcast. Effectivement. Bon, c'est un podcast assez jeune en même temps. Il y a eu donc Richard Fletcher pour ton premier invité. Et ensuite, c'était Robert Zemeckis. Il y, y, y en a plein d'autres que les gens n'ont pas encore découvert, voilà. au moment où on enregistre ça, nous. Mais euh, c'est vrai que oui, tu vas nous au parler. Au moment où nous enregistrons, il n'y en a pour l'instant que deux qui sont sortis. Tout à fait. Et euh, c'est toujours un plaisir et j'ai hâte de voir les autres. Mais du coup, pourquoi as-tu choisi Jean-Pierre Genet Ça, ça m'intrigue. Alors j'espère déjà que je n'ai pas été le seul à le choisir, puisque Jean-Pierre Genet, c'est un auteur qui est, à mon avis, assez consensuel en France sur un point, c'est que tout le monde a aimé euh, Amélie Poulain. Sauf évidemment les inocuptibles, mais bon, il y a des gens qui n'ont pas de goût, ça existe aussi. <rire> Heureusement, euh, Jean-Pierre Genet, ce n'est pas que Amélie Poulain, et c'est une filmographie qui peut euh, faire plaisir à beaucoup de monde, puisque je pense c'est assez éclectique. Alors, pour, comment j'ai découvert Jean-Pierre Genet On va commencer par ça. Euh, je n'ai pas découvert Jean-Pierre Jeunet euh, facilement, puisque c'était un réalisateur dont j'en ai le nom associé avec Marc Caro évidemment. Marc Caro qui est nantais d'ailleurs, si jamais euh, vous vous baladez à Nantes, vous pouvez tomber sur ce brave bonhomme aussi. Euh, donc euh, Jean-Pierre Genet, j'entendais parler de son nom euh, quand j'ai commencé à développer ma cinéphilie, puisque euh, ses deux premiers films avec euh, Marc Caro, donc Delicatessen et La Cité des Enfants Perdus, ont fait beaucoup parler d'eux, si bien que ce sont devenus des noms euh, qui euh, ont circulé. Et en 1997, quand euh, j'avais 13 ans est sorti sur les écrans euh, le dernier film de la saga Alien de la saga principale Alien à savoir Alien Résurrection et il se trouve que justement euh, c'est ce film là qui m'a fait découvrir Jean-Pierre Jeunet alors j'avais déjà découvert Alien un petit peu avant euh, mais c'est euh, le premier film que j'allais voir au cinéma euh, en tant que, que film Alien je veux dire parce que j'en avais vu d'autres au cinéma évidemment mais euh, c'est le premier film Alien et euh, quel film euh, qui, qui m'a fait découvrir ça, ce côté euh, à la fois cartoon, pince sans rire, euh, Johnny aussi, avec euh, sa colorimétrie euh, si particulière, et euh, donc je découvrais comme ça un univers euh, que je ne soupçonnais pas dans cet euh, univers déjà bien établi, qui était celui des xénomorphes. Alors là-dessus euh, arrive euh, par l'explosion du DVD puisque ça, ça avait déjà commencé avant, mais une explosion de ma passion pour le DVD et le fait que je puisse en récolter, si bien que j'ai pu découvrir comme ça délicatesse et j'ai pu découvrir aussi La Cité des Enfants Perdus, mais avant cela, évidemment, il y a eu, il y a eu, en 2001, l'explosion véritable, à savoir Amélie Poulain, un film qui était tellement bon que j'ai été le voir deux fois au cinéma le même jour, parce que euh, la première fois c'était avec euh, ma mère euh, pour. Euh, C'est notre sortie cinéma à nous. Et euh, j'étais tellement waouh Devant ce film-là, que j'ai que euh, décidé d'y aller une deuxième fois. Et cette fois, euh, ben, j'étais euh, seul, non euh, accompagné. <rire> bon, voilà, j'avais 16 ans, hein, ça va, j'avais l'âge. Mais <rire> surtout, j'avais euh, vraiment. Euh, un plaisir à voir ce film, que ce soit un plaisir euh, donc dans, dans l'écriture des personnages, que ce soit dans, les, dans la réalisation, que ce soit dans la musique, vraiment c'était une conjonction, euh, toutes les étoiles c'était alignées pour faire euh, un véritable chef d'œuvre. Donc ensuite arrivent les films qui sont malheureusement plus confidentiels euh, que cela parce que après quand même deux gros succès qui ont euh, étonné la, la terre entière sur lesquels je vais revenir parce que j'ai vraiment glissé dessus. Euh, donc un blockbuster avec euh, le quatrième alien et donc le chef dœuvre euh, pour l'instant euh, du réalisateur Amélie Poulain. Malheureusement il a fait des films qui ont été un peu éclipsés euh, par, euh, par tous ces soleils. Donc, euh, il y avait d'abord Le Long Dimanche de Fiançailles, qui est un excellent film. Malheureusement, qu'un film américain, alors que c'est un film réalisé par un français, avec un casting français, euh, d'après euh, Sébastien Japrisot sur euh, la Première Guerre mondiale en France, et bien il se trouve que ce film-là, comme il était produit par la Warner, c'est un film américain. Ce qui montre bien que on a peut-être une exception culturelle en France mais euh, on voudrait bien avoir aussi du flair pour repérer où est-ce qu'il y a des, des bonnes choses à faire. Donc, il bah, bah, un baste de, de, de récrimination contre euh, le ministère de la Culture. Donc, il <rire> a aussi ses, ses vertus. Euh, et donc, Jean-Pierre Jeunet a euh, continué son petit bout de chemin avec mick Macatir la qui est rigolo. On va dire euh, cela parce que malheureusement, c'est pas allé euh, beaucoup beaucoup plus loin. Euh, et, et ensuite il a redonné un nouveau chef-d'oeuvre euh, dans un road movie qui s'appelle le prodigieux voyage, L'Extraordinaire voyage du jeune et prodigieux Pivette, qui est un film que je recommande à beaucoup de monde, mais ça je vais expliquer pourquoi. Et enfin euh, il a terminé avec euh, Big Bug qui est son film qui est sorti sur Netflix. Donc comme ça, vous voyez, c'est une photographie quand même assez courte, mais quand même très fournie. Du coup j'imagine par découlement de ce que tu viens de dire que c'est Amélie Poulain, ton film préféré de Jean-Pierre Jeunet Ou alors je me trompe Ah tu ne te trompes pas, c'est mon film préféré de Jean-Pierre Jeunet et un de mes films préférés tout court. Mais euh, il se trouve que euh, la Cité d'Enfant Perdue, par ses générosités de, de situation, euh, est aussi un film que, que j'aime beaucoup puisque c'est un, une véritable galerie de personnages euh, tous plus monstrueux les uns que les autres, y compris en euh, monstres qu'on peut définir comme des fées, puisqu'il y a aussi des monstres positifs. Hein. Guillermo Del tour n'est pas le premier à nous l'avoir démontré avec brio. Euh, et de même, euh, Delicatessen, c'est un film qui est excellent de bout en bout. Mais pour euh, dire clairement, euh, Amélie Boulin, c'est le film que je recommande euh, pour euh, commencer euh, jeûner, aux gens qui euh, ont un peu de vague à l'âme et qui euh, aiment euh, sourire. Je dirais ensuite que euh, si, par contre, vous avez, avez envie euh, d'humour grinçant, commencez par délicates Si vous avez aimé, aimé envie de féerie, commencez par la cité des Enfants perdus. Si vous avez envie de grandes histoires d'amour, vous commencez par un long dimanche de fiançailles et vous allez pleurer. Soit vous avez envie de vous, de vous faire plaisir après avoir frissonné, vous regardez Alien 4. Si vous avez par contre envie euh, de rigoler, mais euh, juste comme cela entre euh, deux raclettes, vous regardez la Larigot. Si vous avez envie euh, par contre de vous émerveiller et euh, de frissonner avec, euh, avec plaisir sur des personnages intelligents, vous regardez Pivet. Et Maintenant, je vous laisse la surprise pour Big Bug parce que il n'est pas sorti depuis longtemps. Mmh. En tout cas, au moment où on tourne cette, ce podcast. Tout à fait. Euh, tu trouves qu'il y a une vraie césure, toi, entre la partie carreau jeûné et la partie jeûné seul il y a peut-être d'ailleurs une période que tu préfères entre les deux ou pas forcément Il n'y a pas de, de partie que je préfère entre les deux parce que voilà, je n'ai pas encore rencontré Jean-Pierre Genet et j'espère le rencontrer un jour. Euh, mais J'ai rencontré Marc Caro on a fait une petite interview de lui justement euh, sur le, sur, euh, le, appelle, le VHS euh, et, avec, euh, avec Fabien et euh, il se trouve que euh, c'est un mec mais adorable, franchement. Euh, alors que d'après ce que, ce que j'ai pu avoir comme euh, euh, comme renseignement dans des interviews euh, sur lui, euh, quand il travaillait à Métal Hurlant avec son look, look punk, euh, ses, ses blousons de cuir, il impressionné parce qu'en même temps c'est quelqu'un qui a une certaine carrure, il est pas hyper grand mais par contre euh, il a les épaules de, du mec que, que t'emmerdes pas et qui aime bien faire euh, des, un peu de, de mouche et de, comment s'appelle, des wall of death <rire> Alors, je sais plus s'il en fait maintenant mais euh, en tout cas il, il a la, la carrure euh, du gars qui est un bon copain et euh, que je veux pas emmerder et je pense que euh, dans cette période euh, donc il s'est étendu sur trois films puisque Caro a aussi été euh, consultant sur euh, Alien la résurrection euh, je pense que qu'ils ont travaillé de concert mais je ne crois pas qu'il y ait une césure puisque euh, quand même euh, je fait vraiment le, le lien euh, important entre, les, entre tous les films, euh, que ce soit avec ou sans carreau. Donc pour moi, il euh, n'y a pas de césure. De toute façon, quand on aime les bons films, euh, bah, il suffit simplement de se dire, on aime les bons films, peu importe que ce soit euh, avec telle ou telle équipe. C'est bien dit. Merci. C'est bien dit ça. Est-ce que tu trouves que avec le temps, Jean-Pierre Jeunet s'est peut-être un peu perdu C'est ce que beaucoup de gens ont tendance à dire depuis... Euh, bah, je dirais pas Amélie Poulain parce qu'Amélie Poulain pour moi est dans la même vague qu'un long dimanche de fiançailles, je trouve. Même mmh. si d'un long dimanche de fiançailles plus dramatique, je trouve qu'il s'est un peu perdu depuis un long dimanche de fiançailles, comme beaucoup ont tendance à le penser. Alors, je ne pense pas qu'il soit perdu. Il y a eu euh, cette tentative malheureusement euh, ratée avec euh, Mick Mac à Thierry Larigo parce que euh, déjà euh, il a dû remanier son casting puisque ce n'est pas Jamel bous qui a eu le rôle principal mais Danny Boone. Donc à quel point Danny Boone a influencé euh, la réalisation de ce, de ce long métrage-là, je ne saurais dire. Alors, encore une fois, c'est euh, un, un truc assez étonnant. C'est lors d'une interview qu'elle a, qu a donnée euh, récemment, justement, pour euh, revenir sur, euh, sur toute sa filmographie, le seul film dont il ne parle pas, c'est Nick McAtyar-Larigo. Donc, euh, à mon avis, il doit le regretter un petit peu, alors qu'il y a quand même des côtés intéressants et, et il y a beaucoup de, de gags qui sont rigolos. Mais, euh, pour moi, euh, vu T.S. Pivet, pour moi il ne s'est pas perdu, c'est simplement que qu'il explore de nouveaux, de nouveaux horizons et euh, donc il n'est ne, pas perdu, c'est simplement qu'il fait des tests. Ce serait un petit peu comme dire que Zack Snyder s'est perdu parce qu'il ne fait plus les mêmes plans depuis, enfin depuis euh, qu'il a fait Army of the Dead. Je dirais simplement qu'il est en train de mûrir et euh, on peut mûrir à tout âge comme il le prouve dans pas mal de ses films. Et là-dessus, déjà, il y a une nouvelle césure qui s'est faite avec euh, Big Bug qui est un film qui est extrêmement différent de tous ses films précédents. Et pourtant, on retrouve bel et bien du jeûner parce que euh, il est euh, bah, comme, euh, ah, je dirais que, comme la sauce dans le plat. Euh, quand euh, les plats sont différents, la sauce quand même est là pour nous indiquer euh, que c'est pas la même chose qu'on mange mais au contraire que c'est un lion. Donc euh, voilà, c'est toujours très très euh, sensoriel de gêner. Même si, j'ai utilisé pas mal de, de métaphores sur, euh, sur le goût, mais je pense que le sens qu'il convoque le plus c'est le toucher par contre. C'est vraiment un... Et, et s'il y a bien une, une constante dans, dans sa filmographie, c'est que c'est un réalisateur du toucher. Il a besoin d'avoir des éléments tangibles à montrer et à faire caresser au spectateur. Donc, à mon avis, c'est aussi un élément qui fait qu'il n'y a pas de césure, qu'il n'y a pas de perte euh, là-dessus. C'est simplement qu'il explore une nouvelle façon de toucher, comme euh, on passerait euh, de toucher du vieux bois euh, verni euh, au fait de toucher du formica ou toucher euh, euh, du tissu ou du cuir, etc. Euh, puisque, justement, chacune de ces matières euh, est, euh, est un petit peu au centre de chacun de ces films. C'est euh, un des éléments vraiment... Euh, stupéfiant de ce réalisateur et euh, qui me fait l'apprécier beaucoup. Est-ce que tu trouves que c'est une véritable injustice l'échec de T.S. Pivette Parce que c'est vrai que T.S. Pivette, c'est bon de le rappeler, a été, euh, on peut le dire, plus qu'un bide. Ça a été un, un immense four au cinéma international, alors que c'était quand même une œuvre en 3D, si je me plante pas. Oui. Euh, sachant et, que je et pendant aussi temps... le, le génie, justement, le ouais. 3D. Sachant que je n'ai pendant un temps, vous devez réaliser euh, le 17Pi si je me plante pas non plus. Oui. Et donc euh, du coup, TS Pivette, c'était son, son vrai gros projet en 3D hein, sur le papier. Bah oui, et c'est peut-être un, un projet qu'il a fait justement pour euh, conjurer un petit peu sa frustration de l'Odyssée de Pi. Euh, alors, l'Odyssée de Pi par Angly est, est magnifique. Hein. Là aussi, euh, il ne faut pas hésiter à aller à vous abreuver de, de bonheur euh, à, face à, à ce film. Mais c'est vrai qu'il est très généesque. Euh, dans sa, dans son histoire puisque c'est comme d'un mec qui s'appelle piscine quoi euh, et euh, c'est assez euh, rien que ça déjà ça pourrait être du jeûner, parce que c'est euh, c'est dans sa fantaisie mais euh, pour ce qui est de l'injustice de pivette oui c'est complètement injuste parce que c'est un très bon film euh, là où Mick Mac et la justement son film précédent euh, avait des soucis d'écriture euh, mais pas de problème de publicité. Il a eu sa, sa publicité, même si c'était beaucoup plus confidentiel que Amélie Poulain, par exemple. Euh, Thierry Pivet, lui, par contre, est passé vraiment en dessous des radars. C'est, euh, je crois, un mois avant sa sortie, que je vois, ah, il va y avoir un nouveau Jean-Pierre Jeunet. Et là, je me dis, il n'y a même pas une petite campagne d'affichage, de, de préparation, euh, quasiment rien. Et là, effectivement, c'est injuste. Déjà parce que euh, c'est un excellent film, et euh, surtout parce que euh, Là c'est euh, un film avec des acteurs pour certains euh, assez jeunes, assez euh, débutants, mais très, très, très bien dirigés euh, et donc qui donnent euh, vraiment leur plein potentiel. Euh, pour le dire clairement, la meilleure manière que j'ai eu de, de sentir que c'était une injustice, euh, le sort qui lui était réservé, c'est que j'ai montré ce film-là à mes parents et ils en ont pleuré. Tellement ils étaient euh, bouleversés par la réaction finale, par euh, ce que ça impliquait et aussi par euh, les gestes finaux euh, qui, euh, de toute façon, moi, me touchent énormément. Euh, puisque, euh, je pour le dire clairement, euh, Thiès Pivette, c'est une histoire de famille dysfonctionnelle dans sa fonctionnalité. C'est-à-dire que euh, les personnages sont complètement le jour et la nuit, les uns les autres, et pourtant, ça, ça, ça devrait euh, les éloigner et ça les rapproche. Et il y a eu un événement qui les a euh, séparés encore plus, et c'est euh, une histoire avec, à la fin, une rédemption. J'adore les histoires de rédemption. C'est une histoire avec, je euh, une réconciliation. Et euh, un rapport parent-enfant, euh, qui est quelque chose qui est, pour moi, beaucoup trop brisé dans les, dans les films euh, que, que l'on présente aujourd'hui. Dans les histoires, on a beaucoup trop d'histoires de familles qui se brisent, et pas assez de familles qui se reconstituent, ou qui, au contraire, euh, sont euh, bien euh, cohérentes en, en cohésion. Et euh, ou alors c'est mal fait, par exemple avec Uncanto qui, qui m'a énormément déçu alors que justement, là on aurait pu faire aussi du jeûner, c'est euh, coloré, c'est vif, euh, c'est euh, normalement des messages euh, enthousiasmants. mais quand tu compares avec tes spivettes, tu vois que là, là il y a une différence entre faire des émotions et les raconter en profondeur, ce qu'a réussi à faire justement Jean-Pierre Jeunet sur, sur ce plan là, donc T.S. Pivette, pour moi, c'est pas loin d'être son troisième ou quatrième meilleur film. Ce qui en dit beaucoup. Si tu devais retenir un film de Genet pour que les gens le découvrent, tu as un peu cité tout à l'heure quasiment toute sa filmographie en disant en fonction de tels sentiments, vous devriez découvrir ta film. Mais si tu devais vraiment les pousser à, en découvrir, à découvrir un film pour commencer, Jean-Pierre Genet, ça serait lequel vraiment alors pour commencer, et là c'est un, un peu la difficulté parce que justement, là si j'ai euh, dit pour quelle personne je le recommande pour commencer, pour l'humanité, bah plutôt ce serait quel film on va retenir de lui euh, à mon avis, en tout cas pour l'instant, je pense que ce sera Amélie Poulain. Parce que justement c'est euh, un film somme, c'est un, un petit peu comme au hasard Balthazar, euh, on, une fois que, que c'est là, on ne peut pas vraiment aller... Euh, loin sur euh, beaucoup de points ensuite je, je lui fais confiance pour euh, continuer à faire d'autres films et euh, des films qui vont, euh, qui vont marquer le cinéma je l'espère mais euh, ah, pour commencer là, c'est à dire pour la, en fait, la nouvelle génération pour euh, pour ceux qui n'ont pas encore là. eu le plaisir de découvrir Jean-Pierre Genet ah là, là, euh, là encore une fois je pense que ça dépend de euh, l'état émotionnel dans lequel euh, on se trouve parce que euh, si, je veux dire, là pour, euh, encore une fois, on va assez sur Amélie Poulain pour euh, en fait, la majorité des gens, parce que je crois que c'est un des messages les plus universels qu'il qu est euh, délivré. Mais ensuite, je dirais, quand t'as 13-14 ans, et que justement tu as envie de te confronter à quelque chose d'un peu grinçant, un petit peu, justement, euh, dépasser les certains interdits, c'est délicat et sain. Euh, si tu, euh, tu as envie d'aimer la vie, et de, de découvrir... Alors, encore une fois, c'était assez jeune, mais pas, pas trop, euh, cest quand même... Euh, il a aussi 12-13 ans, euh, là c'est un long dimanche de fiançailles, euh, c'est bouleversant, c'est vraiment extraordinaire. Je pense, par contre pour ces euh, films, euh, comme euh, Mac Attire la Larigot, ou euh, pour euh, Big Bug, qui est, qui est sorti récemment, je pense que ça on peut le, le voir euh, dès 10 ans, quoi. Donc là ça, ça passe très bien, évidemment. Pour ligne de la résurrection, on faudrait attendre un petit peu plus âgé, parce que là il y a quand même de la violence, il y a des, des sous-entendus qui sont un petit peu durs. Donc il faut aussi avoir un peu de maturité. Ensuite, je dirais peut-être ce qui va être le plus difficile à, pour choisir, ça va être pour la cité des enfants perdus. Puisque là je crois que quel que soit l'âge auquel tu découvrirais ce, ce film-là, si tu n'arrives pas à te plonger dedans, euh, au sens propre, je crois que tu, tu peux en sortir comme, comme un papillon euh, qu'on essaierait d'aider à sortir de sa chrysalide, c'est-à-dire que tu seras handicapé. Cas, un papillon, ça, ça doit souffrir, malheureusement, pour, euh, pour étendre ses ailes. Quand on l'aide, justement, ça, ça, ça froisse ses ailes, cest bien qu'il ne pourra jamais voler. Et je crois que l'assistance sans d'enfants c'est un compte... Au sens propre puisqu'un conte normalement c'est une initiation pour, euh, pour les gens, pour euh, les, les enfants afin de leur inculquer des valeurs. Si c'est si on n'est pas accompagné d'un adulte ou si on n'est pas adulte dans sa tête mais avec l'envie justement de, de retrouver l'enfant qu'on qu a été, euh, je crois qu'on ne peut pas vraiment apprécier ce, ce film là. Je crois que c'est son film le plus complexe. Mmh. Et, euh, et évidemment, par contre, comme c'est une fable noire, là aussi, euh, si vous êtes un enfant et il y a un adulte qui, euh, contre lequel vous blottir euh, quand euh, arrive le moment des cyclopes, par contre, si vous êtes un adulte, euh, là aussi, regardez-le avec euh, quelqu'un d'autre à, à vos côtés, parce que euh, se tenir à la main euh, de, de bonheur euh, devant ce film-là, c'est très important, je crois. Et bien sur ces belles paroles je vais te remercier Mathieu Tu as participé à ce podcast Et c'est moi qui te remercie de euh, cette invitation oh, bah, Tu sais bien que c'est un plaisir à chaque fois de parler de cinéma avec toi bah, C'est un plaisir aussi d'en parler avec toi Donc c'est un plaisir réciproque alors, alors, C'est magnifique ah. Et ben d'ici là on va dire aux gens de continuer à voir des films Parce que c'est bien de voir des films Et qu'on se retrouvera pour parler de films Et pour parler de réalisateurs Avec des très bons invités comme Mathieu Bien évidemment Bonne bon. soirée à tous et Avec de très bons intervieweurs comme Valentin